Yo tout le monde, c'est le prof de Music Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Skate 3. Donc, euh, oui, donc euh, bah là, on est dessus le online, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo. Donc, les juste qu'ils qui vont lancer la bataille de Spot, parce que moi je vais jouer bel et bien avec eux, puis les battre à coup sûr. Bon, d'accord, vous, vous êtes sûrement fort, mais peut-être plus fort que moi, peut-être, on ne sait pas. J'aimerais bien vous racheter je pourrais vous dire mon nom hein, et que 360, si vous voulez jouer bel et bien avec moi. Donc, ce serait, euh, ça me ferait vraiment plaisir. Comme vous avez vu au titre de la vidéo, je jouerai online. Donc, si vous voulez, je pourrais même jouer avec vous. À part, faire, à part vous parler parce que mon micro, j'en peux pas. Parce qu'il ne va pas marcher sur ça. Donc, désolé pour ça. Que ben, bah, c'est ça. Donc, bah, go, go, go, go, go. Go, la mec à rampe, mon Go! Oh Go de pro tu peux nous faire ça mon ref tu peux pas euh, ne pas résister à ce charme par si vous pas résister à ce charme de skin là oh là là les gars je peux même le personnaliser plus tard dans la vidéo si vous voulez puis après je relance une autre petite game vous pouvez aussi me dire dans les commentaires les gars si une autre vidéo du genre online, comme ça, après, bah, vous allez pouvoir passer dans mes prochaines vidéos. Oups, là, je me suis raté mais euh, c'est pas grave. Go go go. En plus, mec, un gars juste à côté de moi. Là. Allez, les égaux. Hop, là, et on va redescendre là. Ouais, voilà. un petit truc comme ça. Des petits trucs les gars. Ah oh putain les voir bouger bizarrement. Wouah Allez Ah bah ils sont, euh, sont mal disponibles d'accord C'est ça parce que c'est une partie rapide à chaque fois comme je voulais le chercher puis ça enfin je l'ai trouvé une La vitesse mec qui est allé là les allez, allez, mecs allez allez, allez, allez, allez, allez, on va tester son truc qui vient de faire. Je on va aller le faire, son, son truc qu'il vient de faire là. Comment ça là mec le Mec qui se prend comme le pro ou quoi là C'est pas lui le pro ici C'est surtout pas lui. Ça va être surtout pas lui. What Oupsi J'ai peut-être un petit peu raté mais c'est pas grave. Donc go, go, go, go. les gars on va se retrouver pour une autre map avec d'autres personnes parce qu'ils sont pas tellement axés donc donc donc, les potes j'ai réussi à trouver un serveur où tout le monde sont actifs j'espère que qu ils vont être très bien les bien actifs assez actifs aussi parce qu'ils avaient pas l'air actifs les autres ah ah bah au moins on est dans une ville ça c'est cool Yo, les go, ils sont tous actifs au moins. Pas Start the, the D'accord, les gars. T'en as peu. Moi, j'ai envie de faire un truc, les gars. Pour lui, ça, ça va l'aider. Attends, Oui, c'était la bonne personne, Let's Go. Bah au moins on va plus entendre personne. Hein. Y a des collisions Il y a mais qui a des collisions On peut me le dire depuis quand il y a des collisions Parce que il n'y en avait pas. Oh non il n'y avait pas de collision Aïe aïe Bon, j'espère que aussi le défi va être lancé aussi tantôt. On en a un peu... Bleu, ça. Oh, y'a y'a y'a y'a y'a y'a. The fuck Donc, les gars, là, on devrait essayer de les suivre. Mode freestyle. Non, c'est blague, les gars. Donc, là, je devrais aller pédé bien les suivre. Euh, je sais plus trop où ils sont, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils sont là. Oh, l'autre, il a la balle, il a la balleux. Donc là j'espère qu'on va juste pouvoir y aller parce que là euh... ça fait depuis un gros bout de temps là qu'on attend Allez allez allez allez allez allez allez allez okay, bon. Let's go Allez, ah, allez, allez, allez, les Zigouilles les, les, les, les, les, euh, Bon ben, bah, relais potes pot, euh, On est là, on est là Pour la nouvelle endroit. Bon, une chance que c'est des gars qui sont... Euh, actifs. J'allais dire passifs, mais non, passifs c'est qui bouge pas totalement là. Je vais comparer à l'autre, euh, le premier, premier. Je suis sens sûre si j'étais dans les premiers, premiers. les mettons ce mois C'était impossible que vienne de le faire. Tu peux pas être dans le jeu d'habitude. Ah. C'est rigolo. C'est rigolo. <rire> J'espère juste qu'ils vont lancer la game un jour parce que c'est long, nous. On oh, veut juste que la game se lance un jour. J'espère juste qu'il va lancer la game, hein. Allez! La de se lancer les gars! La de se lancer Ok, les gars, j'espère que je vais gagner! Parce que j'espère juste qu'on va gagner, nous! Ouais, les une ans là! <coughs> Mec, euh, ils, ils connaissent pas ma technique de faire peu. Euh. T'inquiète! Allez! Allez! Squeezie mène dedans! Euh, je sais plus trop quoi, mais j'ai pas écouté vraiment! Mais j'ai juste entendu la Japon d'annonce! Moyen. Allez Mais <rire> un mot de Isol. Allez, allez, allez, allez, allez, Bon, par exemple, si c'est comme ça pendant une minute, ça le tient. Après, c'est à moi. Attendez, après, c'est à moi. Euh, ok, bon, bah... Euh, à toutes. Bon, bah, les potes. Bon, c'est à mon tour. Yes! Ils vont en voir ce qu'ils vont voir. NON! peut les gars. Bon, bah, les gars, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Donc, ceci dit, ciao, ciao.